Eh, bonjour, eh, nous sommes euh, ce soir avec Madame Collègue Laborde. Eh, madame Collègue Laborde est euh, professeur émérite de l'université Joseph Fourier à Grenoble en France. Eh, bonsoir Madame. Euh eh, Nous vous remercions, nous sommes très ravis de votre accord, de votre présence aussi, euh, présence aussi euh, de l'université Paris-Diterrois en France. Eh, mm -hmm. Nous vous remercions de, euh, encore pour avoir accepté notre entretien de ce soir. Eh, l'idée de cet entretien se, se donnait à connaître dans la communauté de l'Amérique latine les mm. le apports de la DICE, de eh, spécialement de cabri eh, dans la salle de classe. Et pour ça, dans ce petit entretien, euh, ce petit petit entretien nous avons des questions eh, eh, en référence à l'utilisation de, de Capri, de Capri Geomètre, dans la salle de classe, et comme première question, est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire sur, sur euh, quelques projets de, dans l'Amérique la, latine ou, ou en France sur l'utilisation des cabris dans la salle de classe Alors, euh, on a eu plusieurs projets d'utilisation de, de cabris dans la, dans la salle de classe et euh, par exemple je vais en citer deux un qui sur le au niveau du lycée sur euh, l'utilisation de Cabri de l'application la, de Cabri sur une, la calculatrice Texas euh, TI 92 Texas instrument 92 euh, au moment où elle est sortie et donc euh, l'idée c'était de d'expérimenter des scénarios d'utilisation de Cabri pour des élèves de seconde de, de France et donc c'était un groupe euh, grenoblois de la région Rhône-Alpes qui voilà. et le projet avait été soutenu en particulier par le par le conseil euh, par la région par la région Rhône-Alpes et le groupe était formé de d'enseignants voilà. qui expérimentaient dans les classes et de chercheurs Merci. et le le groupe était mixte au sens où il y avait des enseignants qui étaient euh, très expérimenté dans l'utilisation de cabri, qui connaissait très bien cabri, et il y avait des enseignants qui ne connaissaient pas cabri. Donc, c'est pour ça. C'est un débutant. Oui, débutant. C'est pour ça. Ils étaient, un était complètement enseignant aussi débutant, c'était sa première année d'enseignement, et ils ne connaissait pas cabri, voilà. et puis une autre était pas débutante, elle était une une, une, une enseignante avec de l'expérience, mais elle ne connaissait pas du tout cabri. Et puis, voilà. il y avait deux autres enseignants qui étaient très expérimentés sur cabri, plus des chercheurs. Voilà. Est-ce que les enseignants, ils ont reçu des formations avant de commencer le, de, Alors, le projet Alors, le, les enseignants, ont, en fait, c'est difficile de répondre parce que un des enseignants a reçu une formation parce que il avait suivi l'UFM voilà. de Grenoble oui, où oui, il oui. avait eu une formation sur Cabri. Voilà. Donc du coup, il avait eu une formation et une enseignante n'avait pas eu de formation, mais... Formation euh, de formation initiale, voilà. mais euh, après elle avait connu Cabri en particulier grâce à un livre qu'on avait, euh, un livre d'activité pour élèves avec Cabri qu'on avait édité euh, à l'époque, qui s'appelait cabri classe. Voilà. Voilà. donc elle avait connu Cabri comme cela. Et pendant quelle année ça a développé ce projet ah, là je me souviens là, le problème, je me souviens oui. plus bien. Je pense oui. que c'était vers les années 2000, oui, oui. quelque chose comme oui, oui. ça. Non, voilà. Fin des années 90, euh, ah, années oui. 2000, et donc, euh, on a eu ce projet euh, qui a duré euh, deux ou trois ans, voilà. dans lequel on, on écrivait des scénarios, on les expérimentait en classe, avec les enseignants qui étaient là. Les enseignants revenaient en disant qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui ne marchait pas, et on modifiait les scénarios. Voilà. Donc, en fait, un même scénario... Une expérimentation là. Hein. Oui, ouais. pouvait euh, être réécrit. Ah, Alors, voilà. pas complètement, mais il était partiellement modifié pour que... Euh, Compte, compte tenu des réactions des élèves. Donc ça, c'était un, un premier projet, et donc ce, ah, ce livre, ouais, celui livre, c'est pour vous, il correspond à ce projet. Voilà. Et un deuxième projet, qui est plus récent, qui a, qui a été fait euh, après l'année 2003, c'était le projet j'en ai parlé, c'était le projet Cabri pour l'école élémentaire. Et donc là, c'était un projet national, parce qu'on était des enseignants chercheurs de plusieurs villes de France. Il y avait même des gens d'ici, d'ailleurs, de Paris. Euh, Brigitte Grujon, vous la connaissez peut-être. Oui, peut oui, oui, oui. il y avait Teresa Soude, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, maintenant oui, Elle oui, est à. Son travail, Oui. oui. Donc euh, c'était un projet dans lequel euh, c'était la même chose, on euh, développait des scénarios qu'on expérimentait euh, en classe. Plus le volet formation d'enseignants. Voilà. En particulier, Brigitte Crujon avait travaillé sur la formation, su, ouais, sur la formation des enseignants. C'est-à-dire, comment justement euh, concevoir, ouais. qu'est-ce que c'est qu'une formation à l'utilisation d'un logiciel ouais. de, de, de géométrie, géométrie dynamique. dynamique. Voilà. Et donc, les scénarios qui ont été développés pouvaient être très différents, suivant les, suivant les, les, endroits où ils ont été développés. Par exemple, il y avait des scénarios qui étaient développés à Valence, autour ouais. de Henri-Claude Argot, ouais. et puis et Grenoble, et puis il y avait des scénarios qui étaient développés autour de Teresa Assoud pour des très jeunes enfants, des enfants de cours préparatoire voilà. où elle travaillait plus sur l'intérieur, l'extérieur, le... tandis qu'Henri-Claude Argo travaillait davantage oui. sur la géométrie. Donc c'était le projet MAGI, M-A-G-I. Oui, oui, oui. Mais, mais, mieux, mieux apprendre la géométrie. Mieux apprendre la géométrie la avec, la avec Donc voilà deux exemples de projets d'intégration oui, de technologies voilà. à des niveaux différents. C'est Magie, c'est le plus récent. Le plus récent. Oui, ouais. voilà. Est de de ces projets, que c'est le plus récent. Oui. Eh, quels ont été les principaux impacts, l'impact principal de ces projets en France, que, en, avis, France en France. En euh, bon, France. déjà, il a fait connaître. Euh, il a fait connaître Cabri. Cabri a été ouais. surtout connu euh, avant au niveau de l'enseignement secondaire. C'était ouais. considéré comme un logiciel pour l'enseignement, pour les, la géométrie de l'enseignement secondaire. Ouais. Donc il a montré que Cabri pouvait être utilisé être utilisé. Élémentaire. Ouais, à l'école ouais. élémentaire. C'est ça, ça. ça. qu'on pouvait euh, l'utiliser à l'école élémentaire. Donc ça a déjà été un impact et ça a voilà. fait connaître l'utilisation de Cabri pour, euh, pour l'école élémentaire. D'autant plus que... Certaines des personnes qui étaient dans ce projet étaient aussi des formateurs de maîtres. Voilà. Donc du coup, ils avaient des formateurs à la fois en formation initiale et en formation continue. Bon. Donc ils ont, en particulier, Merci. donc ils ont organisé, animé des stages de formation continue de professeurs mmh. d'école à l'utilisation de Cabri euh, pour l'école élémentaire. Est-ce euh, est qu'il est, a des notions de recherche en dans ce projet de MAGI est-ce qu'il y a eu des recherches? Oui, oui. Oui, oui. Euh, il y a eu des, des projets de recherche. Des bon, oui. par exemple, dans le, je sais pas si vous avez euh, les actes, les proceedings de l'étude de la commission internet de ICMI, de l'étude ouais. ICMI sur les technologies qui a eu lieu en 2006 oui. au oui, oui, oui, oui. Vietnam. Et je pense qu'il y a, il y a des y a plein dedans. De choses, ça va. Dans les proceedings, je pense qu'il y a des des rapports, il y, a des, il y a des rapports sur ce qui a été fait dans ce dans voilà. ce projet, à la fois sur la formation des enseignants et puis sur, sur ouais. dans la classe. Dans la classe. Oui. Eh, madame, par rapport à ces derniers projets, que le plus récent, les projets MADI, eh, est-ce qu'il y avait des inconvénients dans la réalisation de ces projets Des inconvénients Oui. Ah, Qu'est-ce que vous des appelez con... des inconvénients Des inconvénients, des contraintes. Des contraintes, euh, par exemple. Des contraintes. Euh... Euh... On va, bon, Par exemple, il va, il va y avoir des contraintes euh, bon. déjà, je dirais, matérielles, il faut voilà. des ordinateurs, voilà. est-ce que c'est est, est ce type de contraintes ou... Oui, oui, c'est ce type de contraintes, surtout. Bon, alors, euh, on a toujours euh, expérimenté, euh, quand on expérimentait, on expérimentait dans des classes voilà. avec, des, avec des ordinateurs, donc on n'avait pas trop de, de contraintes, hein, voilà. de ce point de vue-là, parce qu'on allait choisir des classes avec des ordinateurs. Ensuite, les enseignants avec qui on a travaillé, étaient évidemment volontaires, voilà. Donc euh, c'était en quelque sorte on n'a pas eu de contrainte parce qu'ils étaient intéressés ouais. à travailler euh, avec la technologie. Mais il faut bien savoir quand même que plusieurs de ces enseignants ne connaissaient pas la technologie au départ, Donc, ouais, voilà. ne connaissaient pas Cabri au départ. Il n'y a pas de ça peut-être en contrainte. Voilà, voilà. Ouais. Mais ils, ils, ils, ils se sont facilement euh, avec. Euh, il y avait toujours en fait euh, le, le un enseignant chercheur qui était qui était voilà. là qui était présent euh, qui pouvait les aider donc euh, avec l'aide de l'enseignant chercheur bon ils ont pu euh, ils ont pu je Madresse. dirais utiliser euh, ouais. Alors, donc, les scénarios euh, dans la classe et bon et, et aussi euh, avoir des interactions intéressantes avec les élèves madame eh, quelles sont les, les questions ouvertes eh, par rapport à la recherche eh, euh, euh, comment comment dire, il de ses projets. Alors, le, il y a des questions, à mon avis, qui ont été voilà. posées et qui sont toujours très intéressantes, qui peuvent donner lieu à recherche. Euh, la question de l'instrumentation. Voilà. Teresa avait travaillé là-dessus. De, le... l'instrumentation de la technologie, euh, par l'enseignant. Par l'enseignant. Du ah, oui. côté enseignant. Du côté, oui, du côté, du... oui, surtout du côté enseignant. C'était ça qui l'intéressait. Euh... Comment l'enseignant euh, allait justement s'approprier la technologie oui, monde, oui. et puis gérer la classe en fonction de la technologie oui. Comment il allait intervenir face aux questions des élèves Il y a oui. des questions qui vont porter, par exemple, uniquement sur l'utilisation de la technologie, des questions qui vont être plus mathématiques. Comment l'enseignant va réagir face à ces questions Il ne va pas répondre de la même façon. Il oui. va, par oui. exemple, apporter une aide sur voilà. le plan matériel pour l'utilisation de la technologie, mais il ne va pas forcément répondre sur l'action mathématique voilà. parce qu'il veut que l'élève continue à chercher. Voilà. Donc il y a toute cette question d'instrumentation, et là vous trouverez dans les proceedings de, de l'étude ICMI. c'est oui, très voilà. intéressant. intéressant, toute cette question de l'instrumentation par le par l'enseignant, le et puis la gestion du temps aussi par l'enseignant, voilà. parce que l'usage te... de la technologie change en fait le temps. Voilà. En général, les enseignants disent ça prend du temps, ça prend ah, beaucoup de temps, de temps parce voilà. qu'il faut que l'élève manipule et qu'il cherche. L'enseignant a du mal à faire des phases où il rassemble tous les élèves, parce voilà. que les élèves continuent de travailler, donc euh, il y a toute cette question de gestion de la classe, qui est une question à mon avis toujours ouverte. Mais Teresa Assoud a apporté des, des, des réponses très intéressantes aussi dans un numéro de Educational Studies en mathématiques, la gestion du temps. c'est dans les années, je me souviens plus, 95, quelque chose comme ça. Il y a des questions, il y a des questions peut-être plus tard, je me souviens plus, mais par non plutôt la, 2005. Par rapport à pas. La, gestion temps, euh, oui, la, par de la question du temps. Oui, pas la question du temps. C'est la question médiatique plutôt, non? Oui, si oui, vous oui, voulez. Oui, oui, oui. Et puis, il y a la question, alors par rapport au logiciel lui-même, sur le voilà. déplacement. Donc, euh, l'instrumentation ouais. du déplacement par les élèves, euh, et ça, ça l'école primaire, ça a été très intéressant pour nous, parce qu'on avait déjà vu que euh, les élèves ne comprenaient quand ils construisent, quand ils ont une construction géométrique à faire. Voilà. Et qu'ils ne construisent pas le point, mais qu'ils le placent perceptivement, évidemment, dès qu'ils déplacent un élément de la figure, le voilà, point ne suit pas. Mais ils ne comprennent pas forcément pourquoi et que changer. Ils oui. n'interprètent pas que géométriquement. En... Qu'est-ce que c'est passé avec ça Oui. Donc c'est a... très difficile pour est les de... élèves. Il y a un travail de... Euh... Vous euh, vous euh, avec un euh, canard restrepo sur le déplacement. Voilà, et exactement. Et l'origine de la thèse d'Angela, c'est ça. C'est le déplacement. Oui, ouais. Non, mais je veux dire l'origine. La question ouais, de la, la thèse d'Angela, voilà. c'est tirée du projet magie. Voilà. C'est parce que dans le projet magie, alors à l'école primaire, c'est encore plus difficile pour les élèves de comprendre le déplacement. Donc, on a en fait essayer de travailler sur des déplacements différents. Voilà. Et ça aussi, le projet a apporté quelque chose, de voir au début, on ne va pas travailler sur un déplacement géométrique, on va comprendre, c'est un animal qui va se déplacer, et qui suit une droite, voilà. Teresa avait fait des fourmis qui se déplaçaient le long d'une droite, ou qui se déplaçaient sur un cercle, autour d'un pot de miel. Donc on va faire des déplacements voilà. qui ont un sens matériel. Après, on va faire un déplacement qui va juste changer la taille de la figure, voilà. mais qui ne va pas changer la forme la de forme, la figure. La donc on a... on a, C'est l'école primaire qui Les nous a permis... Voilà, -ce exactement. C'est l'école primaire qui nous a permis de commencer à travailler voilà. sur le déplacement. Et donc le, le projet Magie est à l'origine... Justement, de la question qui est abordée dans la thèse d'Angela, d'Angela Restrepo, voilà. sur le finalement l'instrumentation du déplacement par les élèves, les différentes sortes de déplacements, et quels sont les, les premiers déplacements que l'élève va mieux appropri, s'approprier avant oui. des déplacements plus complexes. Voilà. Bon, voilà. Eh, um, fini déjà, c'est très et à votre avis, eh, quels sont les objectifs de recherche dans les domaines de la TIS, notamment dans les logiciels de géométrie dynamique, qui pouvait attirer l'attention de la communauté d'Amérique latine. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de sujets de recherche, <rire> oui. Il y a, tout, il y a beaucoup de, de nombreux sujets de recherche possibles, parce que euh, vous voulez parler de spécifiquement les chercheurs d'Amérique latine, c'est ça Oui, oui. Ouais, ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Amérique latine, par exemple en Argentine, ils utilisent beaucoup la géométrie dynamique pour enseigner l'architecture. Voilà. Donc, on a l'impression, les arts, l'architecture, qu'en Amérique latine, on est très sensible, en fait, euh, à l'utilisation de la géométrie dynamique pour cet enseignement artistique voilà. et de, de et d'architecture. Peut-être euh, en France, il y a eu moins de moins d'intérêt pour ces aspects-là. J'ai ouais. l'impression. Donc là, il y a effectivement euh, des pistes euh, des pistes possibles. Pour travailler, ouais, pour, pour travailler, travailler qui semblerait de... qu'il intéresse au Brésil aussi. L'architecture était très intéressée par voilà. la géométrie dynamique, le domaine, les arts voilà. aussi, voilà. effectivement. Dans le cadre de, de, de Ibero cabri ça a développé des recherches avec l'Amérique latine. Oui, Quand il y a rien. eu des, bon, il y, a, il y a des recherches qui sont faites. Euh, il y a un, un projet euh, par, en particulier en Argentine autour de Alicia Fayot. Je ne voilà. sais pas si vous la, la connaissez. Fajon. Elle a donc euh, développé. Alors elle, elle a développé justement des, des activités à faire sur Cabri en ligne, voilà. en particulier avec euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est pas Télécom, je sais plus Telefonica, ou je sais plus comment ça s'appelle une mm -hmm. entreprise en Argentine. Argentine. Oui, de, elle a été de soutenue télécommunication. de, de, de Télécommunication. Elle a été soutenue par une, je sais plus comment s'appelle l'entreprise voilà. et elle Pour l'utilisation des... de Cabri. Oui, pour l'utilisation, voilà. c'est donc l'utilisation de ressources en ligne et c'est tout un projet. C'est une histoire d'une patrouille de secours, donc il y a un contexte, une patrouille de secours qui se déplace, qui va dans des montagnes, à d'autres endroits, et les tâches sont toujours contextualisées dans, le, dans, le, dans ce contexte de patrouille de, de, patrouille de secours. Donc c'est un projet, elle fait aussi, avec Alicia il y a aussi le projet, avec l'architecture aussi, avec Mabel, euh, Mabel c'est une professeure d'architecture à Buenos Aires, et donc il oui. y a aussi ce projet-là, euh, donc euh, autour de Cabri. Donc il y a des projets de aussi à l'université de médellin voilà. Oui, ils Le travaillent Medellín. aussi. Alors cette fois, dans, en particulier dans la formation des ingénieurs, voilà. puisque c'est oui. l'université qui forme des ingénieurs oui, oui. pour euh, Cabri comme outil de modélisation. Voilà. Oui, il est un groupe de modélisation. Oui. Euh, oui. Propre, donc voilà. ils sont très intéressés parce très que oui, ça peut être très intéressant. Il y avait un très joli projet sur la par un élève ingénieur sur la sur la modélisation le, la modélisation d'un pont pour la construction d'un ouais. pont comment il a pu trouver grâce à la géométrie dynamique ouais. les meilleurs euh, choix de justement de de, de contraintes et de il y a, y a des choix qui sont qu'on peut choisir des choix variables et grâce à Cabri il a pu choisir optimiser, optimiser, fait. optimiser. Oui. les choix dans la construction a, du pont. Un, un sujet très sensible pour la formation des ingénieurs dans notre région. Oui. Bon madame, nous <rire> sommes très ravis et eh, nous, tr eh, nous, nous vous remercie eh, pour cette opportunité que vous nous avez donnée eh, dans, ce soir, dans le cadre de l'utilisation de la technologie dans la salle de classe. Eh, la communauté d'Amérique latine aussi les le remercie beaucoup. Et en euh, approchant l'opportunité, je pense qu'on sait pourquoi après, euh, bon, pour, pour partager beaucoup de choses. Ah, moi ah. bon, aussi. Moi bon, aussi, j'espère bien vous revoir. Et voilà. j'espère, normalement, le Ibero-Cabri a lieu en 2016. Donc j'espère que vous pourrez venir, je crois oui, que ce sera sûr. en Équateur. En Équateur, oui. voilà. Donc euh, j'espère vous revoir à, notes, en voilà. libéraux Cabri. Et, <rire> et sachez voilà. donc en mai, à Medellin, il y a des journées Cabri au congrès de modélisation. Et en particulier, donc, si des enseignants utilisent Cabri, ils peuvent présenter leur utilisation. Il y a un concours voilà. sur les, les meilleurs scénarios d'utilisation de Cabri... Ça a déjà été présenté en octobre. Il y a eu un, un scénario en octobre à Médéhine mmh. autour de la danse. Voilà. Un professeur qui a utilisé ah, Cabri voilà. pour modéliser pour la les mouvements de la danse. Ah, Et bien. elle a obtenu le premier prix. Euh, oui, hein, c'était oui. euh, en Cabri. Ça, c'était en Mais Colombie. je crois que le professeur était d'Argentine. Ah, oui. ah, voilà. Je crois oui. qu'elle était d'Argentine. Et cette année, votre congrès était en Colombie. Oui, oui. bien C'est oui, ça, en ça à Médéhine, oui. oui. Bon. en octobre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, à tout à l'heure.